donc il va rejoindre ensemble avec il reste -il. Il dans est -il, oui. pour faire fait complicité pour faire complot mais avant pour nous, 5 à 6 mois, comme ça, nous avons témoigné. Nous avons prêché une semaine de on se réveil. Pendant que nous avons prêché, nous avons témoigné tout. Depuis, après quelques jours, nous avons eu un marçon Depuis le même jour, nous avons prêché à l'église de Badgemoun. Dans le deuxième jour, nous avons dit Mais ça n'a pas de temps. L'église a fou le monde. Et après, la semaine de réveil, là, mon cher, moi avons fait 3 jours. Dans Gaddafi. C'est si tant de ça. Fait trois jours dans Gaddafi. Trois jours, non bout de éphémère. Même pas de chambouquet témoigne. Et après trois jours, ça, moi dis, ah, ah, humiliation, ça, faut qu'on fait un bagage. Et puis, faire personnalité, on citoyen, c'est lui-même qui met Kabbal, c'est lui-même qui instruit tout le monde qui fait Kabbal. Où est vous avez? Mais, vous Pour que plus de pour checker sur téléphone ou sur Google, vous avez on me sécule tout ça l'on va. Tout ça va. Monsieur toujours Baye en pile prophétie, C'est lui qui t'a dit, euh, prévalable à mourir, M. Euh, Banpil prophétie. Et puis, nous avons joué avec, nous avons joué ensemble avec M. Sa pour nous faire une réplique. Pendant sept ans nous avons été entre les mais nous avons été fondés. Et dans des démain, nous avons fait, nous avons fait le relais, monsieur, et puis, nous avons fait. Je bonne bonne prière, Et côté de coucher, je suis transcendé. Et puis, tout le monde changé. Et puis, je suis allé de la ville, je prend un sac de moi, et puis, je me fait sept jeunes. Pendant sept jours, sept vendredis, téléco. Mais monsieur, ça, n'a pas existé encore. Ce pas moins tout pas oublier pas ignorer ça bible ça ou les piments le piment mystique vous ne voyez quoi pas moi quoi, le piment mystique c'est tout somme de david yo tout son mot somme de som degrés de c'est comme si euh, son coup de couteau était un adversaire. L'homme 7 sommes de bien 7 sommes de pénitence. Donc, moi-même, je mets des vêtements, je me et puis, je me au secours, je me la machine au secours, me retirer sous souliers, je me retirer les chaussettes, là et puis je me prend mon je me pantalons, je vais suis me téléco, son gilet me couper au je me couper mon me et puis m'a il m'a crié dans mon Dieu premier bagarre qui passe c'est sous soudat là là on fournit noir ils font accident des mounes mourir là-dedans ont tous les détenus de comploient deuxièmement Guignon qui c'est architecte même lui tellement fort il est l'architecte quand elle se devant loge la Chita y a beau éclairer comme ça et puis comme on qui vient de côté l'autre dame tel se vous-même venez chercher et puis le viré et puis il tout suivre. Mon président Champrel, il a fait la cérémonie dans ma pouvoir, dans le démence de Véltounéla Kaeli, il est Dernier, ils sont hommes de loi, eh bien, ils perdent leur jobs. Donc, leur était dans présence de Dieu, pas de lien, bon Dieu, pas. Batéan Bal comment te fait pour rentrer dans la Comment te faire pour rentrer dans mystique? Qui bonne sortie pour rentrer dans mystique? Qui ça gagné dans mystique? Pour qui ça un monde tatoué rentrer dans mystique? Donc, euh, moi je Son monde qui fait dans l'église papa m'a pasteur en plus le monde qui va comprendre qui va nous aider nous sommes en tant que l'église méthodiste libre où elle a un bravi là elle est en instant cher enfant maman c'est dame d'amissionner l'église à l'époque temps souche c'est lui même qui il était trésorier, il était contre le caisse de l'église. avait dit dire que dans un endroit, il n'y a pas de banque pour mettre des copes, c'est contre le caisse de l'église. Ça veut dire que je suis venu à prier. Lès, je suis rentré, je suis fait un certificat, parole et action, je suis rentré, faire suis fait droit, je suis fait un filo. Et lès, je suis fait un droit, je suis rentré pour le prince. Nous faisons criminologie, nous faisons barreau, nous faisons un paquet de temps, cabinet au 9 février. Après ça, nous venons à militer. Nous venons à jouer job dans le MINUSTA. Après MINUSTA, nous quittons quitter job-là, nous jouons un job qui est plus scope, nous entrons dans l'école de droit de Gonaïf, etc. Nous allons école l'école de droit, mais l'école de droit. C'est chaque semaine où de, on employé, mourir école de droit. Ça veut dire, les gens qui là avant regardez, y performance, et il tout. Mais, dans la place où l'école de droit, c'est moi qui suis responsable. école de droit. Donc, pour nous commencer exactement, pour comprendre faire, tu as une équipe qui a dirigé l'école là, et puis, conseil de l'autre là, avec l'IH, eh, tu as l'équipe ça aller pour malversation. Mais l'équipe là, pendant que tu as vu l'équipe, aller, yo mettez clés sous la machine. Ça veut dire que tu n'as pas de résultats ou pas faire rien. Et doyen l'école là, donc, M. Messène Jean-Louis, Personnalité, il voyait comme expert ou du moins pirate dans le système informatique ou décoder machine, machines. Acheter discodeur, disque euh, e ok, acheter backup, entrer Saint-Domingue, acheter backup, donc décoder machine. machines. Après une semaine de décoder machine, machines, je suis rentré dans le moi je suis il y a un gris-gris, un bête qui est le gris-gris. Je suis venu à ce qu'on a dit, pour qu'on bête ça. gris a depuis le mari, et dans e, le patio, il a coupé deux ongles, deux premiers ongles, il a coupé les ailes. Je suis venu à ce bureau exactement. Et puis, je me disais, qu'est-ce que ça m'a fait avec Gris-gris? Même pas de connaissances, il y a un mystique. Et puis, il y a un gardien de l'école là. Et puis, m monsieur, me dis, monsieur moine, il me okay, dit so Monsieur, mets ça moi, mets ça moi dans le bureau. Il dit Ok, mets ça vous fait. Il dit Sauti avec. avec. fait me couper zongyo. Il fait me couper prentzel là. Il fait me couper là Et puis, monsieur est e, boulé. Et puis, monsieur met ton bail sous yo. Et puis, monsieur passe sous moi. Dans la soirée, je me suis dormi. Je suis lourd. et je viens léger un peu son chico. Je dis que ça passe. Et puis, il faut un tap. Pas un deuxième tap. Un troisième tap. Un quatrième tap. Et puis il me dit, ça, c'est pas. Ce n'est pas la prière pour lui. Parce que, raison, je me lorsque dans l'église, par exemple, c'est seulement philosophie et, et pasteur. une fait, il a pas montré faire fait combat spirituel. Il ne pas montrer comment vous prier. C'est comme si, euh, ou pas qu'on a rien dit tout, ou pas a une force. Et puis, moi, on m'attend moins. Moi, on m'attend moins. Assurement, elle a une petite Si elle tise okay. là, elle a un Elle tise. Ok. pas là aujourd'hui. Pour ma tante moi, Elle dit, mais ça me gagne mais ça gagne. Et Elle il dit, ok, pas de problème, je m'en Et puis... il pas aller, il pas à sortir avec elle. me dit, ok. Et puis, il y aurait les moins Madame, dans c'était le moment 2004. Il bon a Je pas de monde. pour ne monde. Je ne sais pas si je vais un peu de les mon qui dit que je suis bien avec elle je suis tellement bien devant, je Moi en train sac chabon. charbon. je un sac chabon. charbon. Et puis, je suis faire Je c'est ma tante, la famille. Donc, même soupa, ba, kobla. si je ne suis pas en train de faire un sac de charbon, je me que je ne je ne dit ça comme ça, et puis je vais devant, je Je ne vais pas dire Et puis Qui ça fait Il est dans la côté grand-parents, côté li prend un fab avec Farine France. Il dit si on compte grain fable en dan, la une France, je un Mais si je ma fini à zéro. Eh bien, on a eu un possibilités. Je viens a à zéro. Je à zéro. Je suis de zéro. zéro. Je suis en, en Je les vinap marchaient avec Mpongia, chaque côté de ils font les femmes jetaient l'argent. Ils avaient 50 000, 50 000 dollars, 40 000 dollars, 100 000 dollars. Et puis ils séparent l'argent avec le grand cap fait bagarre à la bourre. Et pourtant, c'est les cafés. Et c'est un bonjour, Mdomi. Mon personnage qui va me taper, il dit, levez, levez. Ou pas, il y a des gens qui c'est lui qui a détruit. Il dit, mais à tel côté, ou à tel monde. Il dit, pour les dos, je vais mal côté, Avril. film qui était au bateau. L'aimant fait la caisse, monsieur, monsieur dit, oh, ok. C'est grand-papa, oui, qu'il faut, là. Il dit, je ne connais pas, non. Il dit, mon cher, vous avez une solution, oui dis moi, dépensons pile la chambre. Je me disais, je me disais, oui, là, on va prendre 15 minutes pour comprendre le témoignage. Nous comprenons? Est-ce que nous comprenons le témoignage? Non. Moi, même, je vais poser des questions pour me faire témoigner. Si bam là, moi, je ne sais pas comprendre. Je ne pile pas moi c'est pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas besoin. Donc, là, je me pose des questions. Non, ça soit parti là, moi, la trois heures, cinq besoins, je ne sais pas, je moi, même, m'a me pose des questions. Messieurs, chers enfants, Monsieur chers enfants, qui sa loge là loge là-même, loge là? on a, ma, ma pose aux questions une question. Qui sa loge là loge là-même? Alors, ma privée, oui, parce Non, pas privée, non, pas privée. Mais, Mais je la à la zéro, Ce pas zéro. Y a besoin. Ce <rire> pas ce que vous besoin. Non, et pas ce besoin. Vous comprenez Ce pas ce que besoin. Vous n'avez pas dans un sorti, <rire> moi, même, moi, même besoin, est, a a et, Moi, c'est chers enfants, moi, c'est son loge mais ça me faire mais ça me faire mais ça me faire moi c'est là qu'on est là pour qui raison vous t'entrer dans la loge monsieur cher enfant ok <rire> oui parce que c'est franchement intelligent Il oh, qui raison pour qu <rire> dans la <le> loge qui <rire> raison ok yeah. ok belle raison alors c'est tout ça une on dit c'est tout ça une on dit qui fait dans le mystique? Ok. Mystique C'est tout temps et sans qu'on on en en le temps, en en en en en en en en en en Et en en en un en plus fragile. Si bon en mm -hmm. en et puis, je viens de fumer, mm je -hmm. boire clair, mm -hmm. euh, prendre tabac, parce que les gens qui fait là, ou même ou même les goûter, Ça veut dire, vous voulez dire, les gens qui ont fait ce n'est pas tout le monde qui a fait pour boire. Non. C'est ça que je veux apprendre. Et ça, je ne vais pas de poser Attendez. Et, dit... et non seulement ça, même si vous avez un grand la à d'années, là, pas Est-ce que Parce que vous pas de drogue. C'est ça, on a On a chéris. Et... Moi, tellement terrible. Mais, quand vous bon Dieu dit, depuis tout petit, Bon ah, qui si ah, non, avec ti, non jardin, ah, yoté ah, yoté bon moi Est-ce que on a si gens qui avec dans salle vous êtes vous levez vous levez moi. levez vous levez vous vous levez vous levez vous levez vous levez vous la vous levez vous vous vous petit vous vous ça veut dire là depuis à la naissance où vous avez même bon Dieu où Vous avez qu'on destiné. C'est ça que destiné. Et puis ça veut dire même sous si tes faits toute péripéties ou dans mystique, bon Dieu prend quand même parce yes. que poli. Yes. Et vit va te faire ça tout fait tout l'eau et après l'eau d'âme le missionnaire ou l'école là connaissait ça ou est vrai. Exactement. L'école après le madan pasteur pas joué avec ça parce que c'est ça oui est vrai. L'école après le prédicateur pas joué avec ça, c'est ça oui est vrai. Ça veut dire ouais, depuis le petit les l'école après le petit pasteur et pourtant c'est ça le mais en Satan le diable après prendre devant pour le dévier plan. Attendez bien, on veut nous prendre sens ça qu'à dire. Et Allez, puis là, on vient entrer dans le mystique. Et puis les mal on gars, côté monsieur M. Et, et bassin dans ces drains et puis le foyer dans habitation la kaye, Même pas on a rien pour fait Et puis il dit fait ça, fait ça, fait ça, fait ça. Et puis moins préparé un les plats au sec, on font plats au sec qui a bon bon pain pistache maïs grillé et puis me On côté seulement pied bois moi là mba ou café tout l'infini tout son bagage ou pas ch, pour pour connaître. par exemple, on ne doit pas de jambe servi mystique et puis ou même ou vienne servi mystique sans pas connait yes. par exemple vous paraît dans la cour là où tu es un pied bois dans la cour et puis ou boit un café en bas pied bois et puis sans tenir compte ou on bagage qui doit avoir ah, un petit goutte à tête ou vide un petit goutte à tête en pied bois les jours pas vides encore, pieds bois vins ou comme ça. Bon, te es café ou pas café. Ça veut dire que tout fait pieds bois est un service. Mm. Et puis, je suis café, je suis pain, bonbon, pistache grillé, un maïs grillé, un bébé dans la quoi. Et puis, mais comment? l'aime dormir, moi, ils sont pas. Donc sont qui vient joindre moi. Ça veut dire c'est tout diable qui vient sous moi. Et chaque fois nous, non maçon il à la fois ésotérique philanthropique et cosmique. Donc qui sauve les dit par là? Exactement. Il dit, il a qui rentre dans mystique sans ne pas tenir compte. Parce que les gens qui vient dans la loge, le premier bagage, c'est un livre. on ont un biboui. Ils à peine initié au bon bib, et puis au bon livre chant. Mais, c'est pour les gens qui pas grand-chose, hein? c'est le même bagage. Mm -hmm. Mais c'est au fur et à mesure qu'on connaît qui est ça qui est. En dans l'oge et puis tellement de performance dans mystique là ça dit tout le temps on va prendre niveau on va prendre son échelle liée on va monter on va monter président Chambrel ou près ou près monter au président Chambrel président Chambrel ok ça beaucoup entré dans l'oge non on va président Chambrel laisse ça m'a fait magie maniaque euh, mazanza magie maniaque. On de champrel comment champrel la fonctionner champrel, gen lougaou, gen loukoutou, gen mazanza. Lou gen champrel, Lou ma gen lougaou, gen loukoutou, gen mazanza. mazanza. Comment comment comment champrel la fonctionner OK. Champrel là, il fonctionne même avec Bonnara Bon Par rara exemple, rara. quand on a des gens qui ont on gens qui cap des gens qui ont la soirée, qui mm -hmm. ont qu on a gens mm -hmm. on dans soleil, là? là, y qui ça, mon, il Saterie, moi, sous mon, je en mm -hmm. Ça arrive moi, sous monde je en souge Ça arrive moi, je suis sorti, je drap blanc, je suis mm -hmm. sorti, mm -hmm. je suis sorti, je suis sorti, je suis je suis sorti, je suis je suis sorti, je suis sorti, je suis sorti, je suis sorti, je suis sorti, baleine, mm -hmm. baleine mains, sous drap blanc et puis, je suis sorti, je je suis passer quand même et puis, je suis dit, il y a des frères qui sont dans euh, le même rite avec moi. Et puis on dit n'a passé. Et puis, étoile appelée sous le doigt. Mais si vous passez, vous n'avez pas de connaissance, c'est lui-même qui va le ployer à toute machine. Vous avez même des machine même si l'organe est dans le droit. Et puis, il y a des de il faut tourner bête. Il y a un petit secteur ça y a le même qui qui est le bouteille si le même Bouteille le même qui est bouteille bouteille qui c'est même nan ou bien premier bout, ou bien sous deuxième, premier renne ou conjon, ou traverser. C'est qu'elle le couteau Et si vous pas qu'à traverser, il y a mangeau là, il y a un là. Pendant qu'on traverser, il faut veiller pour ne pas frapper la bouteille là. Parce que la bouteille là, c'est une bouteille, lè, laissez ça comment vous prenez? Ok. Il y a les non-kavok. Les gens sont presque fins de chaussée. Ça veut dire qu'ils des de caveaux. Pour les monde qui manque de connaissance sur les oui, caves. ça veut dire qu'ils sont que qui sont morts. Oui, Exactement. Voilà. Ça veut dire que eh, on est sont morts, ils méchant ville. Et puis, mm -hmm. ils remède pour mettre des Et puis, vous cassez la bouche de caveaux. Ils ont la bouteille avec la Et puis, vous faites là, fait la bouteille là pour 7 jours. Après ça, vous le fait un jour devant Baron samedi, Baron lundi, hum. grande bougie. Après ça, on prend une bouteille là, vous bouchez avec règlement, vous mettez sous tête secueil, ma douleur. Hum. C'est ça qu'il faut qu'on ouais Et les jeunes gars sont la longue balle ou bien la long disco, la, la ventre est autant de avez dit, par exemple, si, là, ou cafou, ca soleil, ma poué ou. Et si me flash ou, oui. Ça. oui. Et si me voulez flash ou, ma flash ou, avec bouteille Bon, coutelet. Mais maçon lui-même, il seulement le casse cave là, et puis l'achete un flash. achète un, un flash, bon, ma chouya, et puis, il retire pile yon dans le flash là. Il mm -hmm. mette au tête en bas. il finit le fouet flash dans la Il oh. fait sept jours, dans la caveau, sept jours devant le Baron. Après ça, il mettait pile là, même genre. Il est là, flash-eau. Et puis il se un bon, bon coup de flash. Faux. Ou tout est mort sous le bâtiment Jésus dans la vie. J'ai une femme qui a marché là-nuit. J'ai un garçon qui a marché là-nuit sans besoin. Vous entendez <rire> mm -hmm. Pour traverser ce qu'il m'a dit, a monté un là. m'a dit, je ça. Et si je fais ça? Je mm -hmm. fais ça. Je mm -hmm. fais ça. Je fais ça. Je fais ça. tout ça. Ça va bien. Non, et si je <rire> fais ça comme ça? Ça va Ça veut dire, nous avons fait ça tout. Mais il ne faut pas oublier pour que la bouteille à va frapper. Si la bouteille va frapper, la bouteille va tomber, il faut tout mourir. Mm -hmm. ah, c'est... c'est c'est moque, moque dans la Mfini jambes, mfini jambes, c'est qui ma douleur? Et puis Raine Chambrelle dit ah où son où son papa? Il yes. dit ah bon, bah qu'on est non? Et puis il bat me si, la main. Il on me la main c'est il dit un mot, qu'on chante pour répond ni mot, il dit ça veut dire son mot de passe. Pas il passe dit, ah, ben, ok, Quand on y a la couronne sur la tête, main, il y a la sur la chaise, hmm. Et puis il dit, mais tout le ouais, c'est ton y a il a il y a il il a a a il a a mon qui gagne connaissance mystique je d'abord tabla paraît devant bon on pas besoin de dire ça sous les ondes là parce que y a monde qui tellement coûté non mais non that this a témoignage non il y a net tout tout voir là le fait mystique tout non il pas comprendre bon mot de passe bon mot de passe pas dit mot de passe là donc bon mot de passe ou pas manger viande si tout ou pas manger toute sorte avec ce table ou pas manger viande et eh, où kabouè ou ka Babankou, Ou pa bouè divin? Ou pa bouè sang? Ou pa manje fion? Parce que n'importe qui sauce viande ou mange, ou bai madame ou bai petit ou bai frère ou bai sèv, la vede de manger manje fou bai. principe chanpre la, de vous manje fou bai. Et divin? mon kabouè divin? Divin c'est sang mounan ou bien c'est sang bête la li et tout. Ça veut ou pa kabouè? Ou pa bouè divin? Okay? Ou pa manje viande, Ou pa bouè divin? Vous pouvez manger pistache, pistaches, vous pouvez manger des vous vous manger les qualités vous dans sur le Table a devant, là, là, tout Et puis, montez sur le tabla. Mais the non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Vous par exemple, lorsqu'on a un pied bois, dans le coup, 10 bédou, fait encore pour le Ou quand un gros pied bois, 10 bédou, on a à peine de chambé rivière ou prend monde pour le Par exemple, ou on a un pour le lieu de l'autre, c'est là aller. Les On là, je ne une porte là, ouvrie, et en a pied bois, son ville. Ville, belle ville, oui. Ville. Ça veut dire que les pieds bois sont les pieds pied liés, pourtant sont les liés. Exactement. dit, les autres, ils prennent dans ma boue, c'est comme si ils sont fêtes, ils prennent faire fêtes dans ma boue. Les Sahas, c'est pas champ encore, c'est loup Parce que c'est les gens qui le cocher, c'est gens qui va le manger. Quel que soit les gens qui dans la rue, sauf les fou avec la police. Il n'y pa mm -hmm. si, a pas besoin de mounfou. Il a pas besoin de Il n'y a pas besoin Il pas Il dit a pas de pas de distinguer entre pas pas pas Il pas Il pas pas oui, monde c'est tel monde c'est tel monde c'est tel monde. Mon Donc où est trois choses de préférence ou pas dans monde fou ou pas dans le zombie ou pas dans la police. OK. OK. Maintenant, bon question, que si bon pour qui ça ou pas dans la police Oui, <laughs> très belle pour, question. Pour, pour, okay. pour qui ça, ça Pour qui ça pas ça, manger la police. Il y a un policier intimé même javen sont l'homme. Mais il oui. oui. dit la police L'or dans la dans premier principe là, qui dit, trois monde ça pour respecter yon. La police, parfois tout, ou café il y a policier qui mystique tout, ou café policier à pas Mais, l'or a fait un policier qui n'a Mais, ou sur tout, il y a un policier qui n'a la eu. Il y a la policier qui n'a Okay? La vieille monde qui a fait des autres dans la rue. Il dit, monde qui a fait bien pour la société. C'est le premier article qui dit, monde qui a fait bien pour la société, on ne pas déchirer comme ça, on ne pas manger comme ça. Deuxième moune, c'est monde fou. Monde fou. Troisième monde, hmm. bon qui est zombie. Zombie. Quand on a une question, est-ce que réellement vrai, bien, dans le cycle, dans ce que tu qu'on a quitté là, est-ce que réellement vrai... ...you déjoué mon nomisique là. Oh oui. Expliquez nous comment il vous déjoué mon monde ...pour ne pas utiliser les Bon, on, on bagage qui est très simple. Ah, Entendez oui. Moi, je dois Bon, ...on confirme, on, on, on, on confirme. Nous confirm. sommes dans la loge ensemble. Uh -huh. euh, vi... Mais monsieur, vous ma performé. A performé et monsieur ou a à peine initié et puis au mettez on lié créé lié sacré en don sarcophage avait dit son niveau sarcophage avait dit y'a au grand pile mystique sous vous. monsieur est jaloux contre ça monsieur vingt côté monsieur dit mais là bas bas besoin pile cop non mon besoin 50 dollars non Monsieur prend 50 dollars non même pendant ce temps moi-même, qui bat, monsieur, on caille pour le rêver ensemble avec madame, une petite. Et puis, il y a des qui sont les télépathies dans la loge. Par exemple, je suis dit, je sur une chaise. Ce sont des choses qui ont fait expérience avec madame. Pendant que je ma suis dit, je me suis je me suis dit, je me suis dit, je me suis et puis maman ni famille ni tellement euh c'est tout qui bagaille pas va dans la vie si c'est là on dit ben OK d'accord et puis on font genre font genre on a parlé parlé parlé parlé parlé et puis nous on n'est pas un mauvais monde on vient entrer on quiter m'entrer ben m'entrer mais maman garde tendance mon yo qui j'en de mon yo j'ai besoin qu'on sacné ido OK en moi-même, oui. maman, demoiselle là, demoiselle là non c'est ça, fin baler. Et puis nan neuvième quand ma chie moins, baler. Mais sous chaise une chita et ça que les télépathies, télépathies à gueule lors de Jean Carretto, on campé là sous chaire et puis manger même pour m'embagayer dans mon monde qui qu n'importe là. Donc ouais mais on parce sous mon yop pour m'embagayer qu qui n'a mais qui n'importe là. Mais dans ma jimania, il y le dédoublement. Et puis, moi m'a dit sous chèze là, dans de tout ça, mon yo a dit. Ça veut dire, que, là. mal go levé ou parti, mais chèze ou tes chîta, oui, quand y a la pendant finale, et puis yon même, même qui ton te... esprit souli, sous chèze là. Ça veut dire, tout ça y a dit sous chèze là, même kotorio, m'a attendé ou dans ma chine, nan son micro Premier bagage <laughs> Premier bagarre, Maman, euh, euh, euh, Madame m'a dit, Il dit, en tout cas, Maman, Mbadou, non, non, mais, Ça qui passe, même c'est bon, Maman, c'est un petit moyen, C'est un petit moyen, Donc, monsieur ou même qui, oui, Donc, si vous avance, avancez. C'est ça, Maman dit, Oui, et puis, Maman dit encore, mais, un seul bagaille qui me paraît maintenant, monsieur, c'est parce que nous ne pas ça dans la famille. Le welfare, le welfare petit, avec monsieur, c'est une petite bouteille mal, tu welfare. <rire> ça veut dire, côté, ou pas là, non? Non, la machine à couru, machine machine mais autant de tout ça, y a un petit Oui sous chaise la contre-esprit. Moi va le faire sentir, li ça m'a dit, dire. Moi va le faire ça. Et puis même moment, moi madame nan au téléphone. Me dit m'entends de tout ça mon mon dit m'entends de tout ça dit oui. Mais pas oublier bon Dieu fait tout mon avec au terreau. Me dit l'homme reme en un monde tout, pas garder ni ça le ni ça le mais remener à tout cœur. Mais ce bagail qui me bat jambe fait tout pour te faire et c'est celle qui ne bat de chambre, qui me bat de chambre, pour nous tremper, même dans le bagage. Il faut quitter l'amour, même dégager. Est-ce que nous avons un amour, est-ce que nous avons un amour? Donc, et puis franchement saisi. Il dit non. Après, je dis, on n'a pas besoin de venir là encore. Quand là, il dit, on presque arrivé là. Il dit, non, nous n'avons pas nous de faire un ou nous pas une chap dans famille. Ou avez-vous un là encore Je me dit non. Je ne suis pas non, je ne suis pas Mais tout simplement, ce pas mal. Je connais. Et ça m'a dit, là, tout. Lorsque c'est servant de mon Dieu, c'est serviteur de mon Dieu, ou à prier, ou à chita là, frère, c'est à parler au mal, pourtant des sons audiblement. Oui on des sons dans les oreilles. Yeah. Ou ces se serviteurs bon Dieu, ou ces se servants de bon Dieu. Pendant wane, dans l'église, leur un rêve. Par exemple, ils ont une bataille. Et puis moi, c'est Pasteur Job. Moi, je me dis, et puis moi c'est Pasteur dis, je me dis, je me dis, je Lâche-baka, lâche-baka. Mais, est-ce que c'est pasteur Job vraiment? Yeah, non. non. Non. Esprit apprend, forme Exactement. pasteur Job. Ça arrive tout. Où sont demoiselles ou madame Marie, ou l'église là. Et puis, l'on de où est-ce moi-même, pasteur cher enfant? Où est-ce pasteur Job? Où est-ce yon dans là qui n'ont chambre hôtel avant, qui la fesse sexualité, oui? Les sourds, oh, on va dire. Oh, frère, pas converti. Non, pourtant, Satan. Il ange de lumière. Yeah. faut qu'il dégui soit déguisé. En ange, euh, ange de lumière. Donc, et puis, mais comment euh, Vous connaissez, bah, ça a tellement passé, passé, passé, en de temps. <rire> ça veut dire, ouais, tout le monde pose une question, bah, là, il y a pas fini. Bon posez une question. Bon, Est-ce est que réellement vrai ça nous qu'on a fait mon combat spirituel là. Est-ce que réellement vrai yon malfacteur ca tout mon monde vrai, Tout mon monde vrai. Oui. Le, le, comment tout touyer mon monde là À qui à qui comment est cette mystique ça a fait Kis, qui ça l'interpelle? Exactement. Pour prendre souffle monde pour l'éteindre souffle monde ça. bien vous te posez de mon question avant. Comment on n'a pas fait un fou déjouer on. Ou. Oui déjouer mon ding ding okay. mon ne faux pas qui joue. Ok. Par exemple, qui est-ce qui déjoue au pire rapide? C'est proche famille. Proche famille. Proche famille qui cadre joue au pire rapide. Ça qui arrive on a on a pas paquet licence, on pas qu'être admis. Uh -huh. Mais Edmia n'a pas qu'à joindre nous. Parfois, on dit diable racial, diable d'ambitation. Diable ça, si on est vraiment, on n'a pas passé. Mais si c'est pour la famille qui finit dans l'ambitation, dans le racial, quand on sert, faut qu'on pile Saint-Esprit, il faut qu'on pile Anxion, il faut qu'on pile Bondi en dedans pour le pas déjoire. Par exemple, euh, on fait personnalité comment yon frère des jouer yon frère pareil frère aller dans mazi côté au service et puis li font limination ça veut dire li fait tracé tracer verre vers baleine chandelle maintenant baleine yo li pas tant yo fine ça veut dire pas vrai, monde qui gagne des mystique là, l'elfin lui met baleine non, dans des mangouias ou bien dans sous-glout ou bien en pied-bois. L'été, bah, l'elfin finit net, les baleines na éteignent. Leur masse est cassée là, niveau ils ont l'autre côté. Ne se attendre pas les baleines au fini mais, ils déplacent. Et puis vent e et éteigne que grenent les baleines là. Pendant 20 ans, quelques graines dans la baleine, vous n'avez pas oublié la baleine non seulement vous recommandez un esprit la donne, il n'y pas de baleine encore, il vient a esprit Qu'on a même esprit ça, qui est dans la baleine Vous faites des demandes avec avez là Il n'y a pas besoin qu'on vous demandez ce que vous faites eh Mais bien, il prend la baleine ça. même côté baleine il fouille toi, il le chaville les baleines dans en, en bas. En bas. Hmm. Ouais. Depuis le met les nan tête en bas, ou tout fou dans la Il oui. va faire encore. ou tout fou. Deuxième chose quelqu'un a fait, c'est que il faut. Alors, je ne dis ça. sous tes as une famille, si tu as une famille, tu te une 10 dollars pour une famille, tu Ce n'est pas ça que nous voulons ce n'est pas ça nous dit tout. Mais, vous avez un proche aux États-Unis, il faut 50 goudbabes. 50 dollars là-bas. 10 dollars là-bas. 10 dollars, là, ça mettez mettre l'anchaudia, il faut mettez l'huile, vous 10 dollars. Vous faut Attendez, attendez, On ne peut pas prendre Attendez. nous bal, mais attendez, où est ça? L'idée est très important pour nous donner de lui. Expliquez ce dit là encore. attendez là avec attention. Soutenez. attendez bien ça, le dit eh, Souvent, vous les dans son monde qui sert le Son monde qui mystique. Vous bali. Vous dans son mauvais monde. Mm -hmm. bali. OK Pas bali la... Vous devez bali. Mais pour Bali, Mais pour a pas de passer par un autre monde pour Bali. Passer par un autre monde pour Bali, bien. Yeah. C'est vous-même qui allez dans le transfert. Ah, bon, vous voyez ça, bah, il y a un frère, un tel. Il y a un tel. Mm -hmm. Alors, vous voyez le bali, il y a un frère, un tel. Il un frère, un tel. Il y un frère, un malfait. prend un chabon, il met un chabon, il met un chou sur le divet, et puis, il grille comme ça. Il fait une cérémonie avec lui, il grille. C'est si, et c'est si c'est cancer et au pape chambre gain non est que Même kom, quand on t'a l'État. Est-ce tu as est dit comment la fête? Au fin l'argent, il mona, le prend, le non qui vient du feu, et puis il mettait corbe non chaudière, il grillait avec pour le dissoudre. le fin fait la même l'argent ça à, maladie, ces maladies fin et puis, on ne peut jamais avoir de la vie. Est-ce que tu dit ça qui passe? Et passé il y a des gens qui sont victimes de ça, mais vous ne pouvez pas faire dans la vie. Exactement. Il y a des gens qui ont connaissance de causes Ils ne peuvent pas Ce n'est pas de la vie. Ce n'est pas de la vie. Ils ne peuvent pas avoir Mais le père. Moi-même, j'ai une proche famille Moi, est à la campagne. Je suis dans un restaurant, je bal manger. Mais, mais il a mangé. Mais il a tourné. me senti ça fait mal les gens si pour me faire des choses. Je me suis dit des choses. Je me suis obligé de dire des Mais si me suis dit que passer le parole à l'autre monde, me ne pouvais pas le prendre dans mon monde. pas oublier, pendant ces c'est servant Dieu, ou c'est serviteur de Dieu, la Bible dit, pendant que je prie, faut veiller. Ok veillez veillez Elle dit veillez oui, avant la Exactement, veillez avant la prière. Elle dit, faut veiller et demi à chanir. Bon, pose une question. Maladie, que les maladies n'amnan, vous allez comment vous allez voir Parce qu'avant, on a l'ajouté passé dans étape au gang. Et au gang, c'est vous qui fait bagaille ça. Comment vous fait faire cette maladie n'amnan-vente Expliquez nous bagaille ça. Après ça, vous allez voir comment vous allez voir la machine et la machine et la Expliquez-nous ça. Finou Exactement. La Bible parle nous selon Genèse. La Bible parle de nous gagner trois ciels. Premier ciel, on C'est là avion l'eau, l'hélicoptère, l'avion en l'air. Mm -hmm. Deuxième ciel, là, qui est le ciel sidéral. Mm -hmm. C'est dans le deuxième ciel ça, qui gagne tout mauvais esprit, tout jab. L'air où esprit dans l'air, c'est dans le ciel, ça a été, qui c'est ciel sidéral. Par exemple, mon avons fait une interpellation. Par exemple, si t'a avons et la connaissance là nous quitté étape magie maniaque là, mm -hmm. nous entrer dans l'oge là. On y a là mm -hmm. là on a une interpellation avec esprit dans l'air, ou bien astral, donc mm -hmm. on voyage. Et nous ne pouvons pas de parler de ce voyage là. L'irréle esprit qui est dans l'air, qui est dans le ciel sidéral là, il dit moins besoin d'un homme un tel, moins besoin de tué un tel, moins besoin de corps physiquement. Bien, même l'esprit ça a dit le mais ok. On va passer par un crapaud, on va passer par un coulèvre. Wa passé le pardon à nos lits, mon poisson. Et ça fortet. Mon n'kon senti son zarien k'a marcher sous lui. Son crapaud k'a marcher en bas poul. Son coulève k'a marcher en bas poul. C'est esprit coulève là, esprit crapaud. <tihil> Mais son âme lié. Et fo le voyon al joinne grande bougie, bah on samedi, bah on la quoi. On le voyon nan cimetière pour prendre mort. A zé, les se qui ont un le Ça veut dire côté la puissance mondiale une onction pour garder. C'est même genre. une histoire. Nous avons histoire. Nous avons une histoire. Nous avons il Et homme de Dieu, ça qui pour prier à vous, pour repentir, tout le monde, il faut qu'on prie, il faut qu'on et il faut qu'on Il faut que Dieu servir avec elle. Il faut qu'on ait une action, Dieu, sur lui. Ce n'est pas sans raison que dit ministère affaire, son ministère qui est remet. Et dans toutes sortes de religions qu'on a gagné. on a cinq religions, cinq types de religions, jeune bouddhiste, Bouddha, Islam, judaïsme, eh mais c'est seulement dans islam que moi même pas de passé. Nous sommes un qui curieux. T'avais dit toute sa connaissance moins v'lais qu'on aime moins tes besoins qu'on aime et ça fait grand pile bagay qui qu'on aime la mystique. Donc mon enfant interpellation avec l'esprit qui est dans le ciel sidéral. L'esprit descend, il passe. c'est même gens et les serviteurs ont prêché avant le de dernier jour. Ils parlent de faux prophètes. Faux prophètes là, ciel sidéral. Ciel sidéral là, les faux prophètes sont dans le ciel sidéral. ciel sidéral, les faux prophètes manifestés Ils sont toujours allés dans le côté qui n'a pas gagné. Et dans le qui a bidonville, bidonfile, quand il y a un grand gros, Exactement. C'est là où il y a un monde qui pour Satan qui a pris Pour montrer son miracle qu'il fait vrai. Mais ce n'est pas vrai. Ce esprit a l'air dans le ciel sidéral, l'esprit a descendre Il a pris un morceau de bouteille dans bouche. Il a pris un maintenant dans la Et il a collé la bouche sur le dos, il a retiré un morceau de bouteille. Sou, li dou, li il retire un gilet, mais c'est pas vrai. C'est dans le ciel si il y a là le soutien. L'aide de la salle fait tableau. Attendez, attendez, attendez, attendez, attendez, nous allons finir. Tendez, attendez, ça le dit, oui. L'on est moun, donc il dit que le pal retire un gilet, sous où, il ne peut pas retirer un bouteille. c'est pas vrai, c'est esprit l'esprit qui descend, il mettre dans la bouche. Qu'on a ou même, qu'on a qui pas qu'on a, rien, qu'on a dit oui, on retire retiré bouteille. Ou va qu'on dit, oh, y'a retiré gilet sur moi, y'a retiré baga et pourtant, kotel pose bouche ni sur moi, esprit y'a qui t'aimait baga dans <laughs> la bouche ni, mais ah, mon gire m'a volé don yo, nous donne ok, ça veut dire, ou ou elle mette un robe, un robe kaki sur lui, et puis il retire toute chèze yo, et puis il dit où eux pour aller balancer la mer. Moa c'est amesselles. Qui boye joine mo ça. Mo amesselles là. Pour yo ka bafre, pour yo ka ba mentir. Yo dit âme qui sortit c'est namou. Et céleste qui vient de Dieu. Mais yeah. mentir. Et puis yo fait un roi yo dit amesselles. Mais li pas à mes c'est lié céleste. moi-même songe là je prend 14e degré ça veut dire ouais image passe ça saute mon trou là là c'est 14e degré 14e dans degré c'était anniversaire besoin de richesse son rituel m'a fait pour me riche Et ça que eux toujours dire que dans riche mais c'est vrai au ca riche mais c'est comme jab ou gain après ça la trop avec l'argent, à la même jour où on a pu être besoin, pour finir avec la Messe le célèbres, Moins besoin besoins. visiter, font visite visiter dans 5 minutes en enfer. Ça a fait ça très fort. Et vous mm. êtes Et le mystique, si vous avez beaucoup fait ça, vous avez besoin de gens mystique. Pour me visiter, l'enfer, Voilà l'enfer au compte ça l'enfer, parce que l'habit parle pas de l'enfer. Mais il y a des de gens qui visitent, des cadeaux qui sont dans l'enfer. Il y a un chat noir. Achetons un noir. Un chat noir, acheté. Oui, achetons un chat noir. Mm -hmm. Oui, achetons un kivet blanc. Mes amis, me il y a un chapeau. Elle dit l'enfer a ses Il faut accompagner à de l'eau pour entrer dans l'enfer. Ça va bouler. Ok Et puis moins ça veut dire ça c'est pas rituel ça on a fait ma là ça c'est un rituel pour gagner l'argent on va pour être wobza qui c'est wob wa et ça que fait Yorubé il wa lache pour gagner wobza pour initier dans grade ça pour bo grade ça faut un petit moyen au moins faut qu'achetons épé on va pour être pekian dans pentacle alors son pentacle a plié. Mais l'épée ou elle donne les ventes 1500 dollars américains. On graine l'épée. On <t> Ou un temps mm -hmm. où ça te montre à la. Mais c'est, ouais. venez montrer mon épée. Venez montrer. Oui. Oui. Oui. M'aille papier épée, à épée ça. Si ma copie pose sa salle, papier rouleur. montre l'épée. Hein? Hein? Okay. Montrez l'épée pour mon épée. Ouais, ça va vendre 1500 dollars américains. Vini Vini Belle qui vini descendre. Il n'y a belle qui en babouille. Il faut que tu ne le fasses pas. Il faut que tu il te remettre par papier et il Il te remettre. yo. viens montrer l'épée. Côté ça qui est l'épée, jean C'est ça. Côté. Non Côté. Okay. Okay. ça, amen. Okay, voilà. Mais epic, amen. Voilà. Okay, yeah. Mais epic. We Well, epic, Yes. Noël? Noël, yeah voilà, c'est ça, voilà. Bonne Good, merci. Voilà. yeah. Mhm. Mhm. Hum hum. Hum Belle qui vous Ok Mais couteau Mais couteau Ok Mais couteau Mais Nous avons fait un couteau Axamble deux litres Là Noël Est-ce que Noël Voilà Là nous avons besoin Pour nous connaître C'est salier Pour nous <laughs> connaître voilà. Ok voilà. Ça veut dire là Pour nous faire un voyage astral Là Pour nous faire voyage astral Là achetons chaque mm -hmm. chape noix qui va être blanc et puis mettez de l'eau là-dedans. Ça veut dire pour nous faire une visite. Ça veut dire même quand tu dit faire 5 minutes, gnoison minute que vous va Parce que m'te gno on ma tante moins qui mourit des besoins qu'on ait qui côté l'allée. Hmm. Est-ce que l'allée dans l'enfer ou bien l'allée dans le paradis Personne ah. pas qu'à visiter paradis sans c'est pas bon Dieu dans le ciel là qui montre ou bien l'homme mourut, mourir en Christ ou bien qui montre par révélation mais dans mystique pas un paradis Et puis maintenant je suis enterré à Madame Jean-Claude. Mais c'était d'amis dans l'église. On était qu'on fait théâtre ensemble toute activité l'église. Mais on connaît est-ce qu'elle allait l'ancien ou bien l'aller dans l'enfer. Ça c'est 14e degré. Et puis, marche ton acheté un chapeau noir, un petit vêtement blanc, je me suis plain de l'eau, et puis je me fait une interpellation, je suis dans ma chambre, je me fait une interpellation. je me fait un voyage astral. L'air arrivait en enfer, je me suis je me suis tout le côté pour me faire mieux, ok Je ne me pas joindre. Moi Je me plaisir, l'autre monde que connaître, qui me reconnaît, qui c'est gros ou grand gros sont loges, OK. Il y des gros pasteurs me connaissent, anciens pasteurs Et puis que moi on dedans. Dan? à oué ou là. Ça veut dire c'est pas tout monde nous dans des cap dit frère, re frère, frère pour l'en fait, il y a travail. Et puis hum. Belzeboul, et dit moi ah mon cher Jean -Bah Zahia là Bamré mon relais, grand maître là, grand éminent commandé la, pour le vin font petit pas là-bas. Ça veut dire, mystique là, il si y a un coquin là dedans Qui est-ce qu'on voulait là-bas? Pour le relais, lui fait pour le descendre. On a lui s'y fait à tout bas reporter là pour ne pas passer. Pour ne pas, okay. pas tourner tout même. Oui, <rire> pour me tout arrêter <rire> Ok, <rire> Moi même, je fais l'autre euh, stratégie <rire> Ok, je sortir. Ça veut dire, même mon dit... mystique, intelligent. oh oui. Oui, parce que pas oublier tout ça, diable Abdul, c'est fait ok? Ça veut dire que même qu'on l'autre connaissance dans la mystique. Et ça, il faut que les nègres dans la mystique tout en la rentrant la montrent puis ils font. Parce qu'il y a une connaissance pour le gagner. Ou bien il y a un premier degré, fait 33ème, il faut le grand commandant, il faut le grand maître, il faut le 13, sage va être ça. Ça veut dire qu'il faut chercher l'autre bagaille pour l'enrichir connaissance. Et puis, pas ouais ma tante-là en a fait. Je me bon, si je ne en a fait, assurément, il en a Et puis, M. que l l a en une cérémonie au niveau tout et puis, il sauver Mais pas oublier, pendant qu'il y, y a de l'eau, et ça qu'il faut, même si j'ai une chambre de prière, je qui loge là, chambre mystique. Exemple, si tu es un monde qui jette qui veut de ça, mon chauffeur est tout. Ok? Est-ce qu'il y a un temps de causer? Ça veut dire pendant.